après ça va peut-être frapper un peu l'histoire de la machine. Voilà. Euh, tout ce qui a été fait dessus ce qu'on peut faire avec enfin le potentiel de la machine et puis un peu les limites peut-être après peu tout ça et puis c'est euh, déjà pas mal hein. Donc, et puis la suite la suite que, euh, voilà hein. bah oui. Euh, je pense que j'ai vais pas foutre l'aspiration, donc il me semble ratifié. Il ouais. peut-être peut venir par là, jusqu'à côté, là, pour voir. Je vais mettre dans le fond, là-bas. Hop Donc, euh, je vais commencer par euh, faire le homing de la machine. Donc, elle va bah, aller euh, chercher ses butées. Parce que là, en fait, quand je l'éteins et que je la rallume, elle ne sait, sait plus où elle est. Donc là, déjà, vous pouvez noter qu'en fait, elle ne fait pas de bruit, il n'y a pas de vibration. Pour l'instant, ça ne pas. Donc, quand elle fait le homing, elle se, elle se déplace à vitesse lente en cherchant les butées. Dès qu'elle déclenche la butée, ça reste. Elle retourne dans l'autre sens d'un millimètre et ensuite elle retourne encore une fois chercher la butée, mais en vitesse très lente. A noter que je crois qu'elle va, à, en recherche, première recherche, elle va à 250 mm minute et ensuite elle va à 25 mm minute. Donc ça c'est pour trouver le point d'origine. Voilà. Euh... Donc là je la fais aller au j'ai fait le, le, le zéro de mon martyre Donc en fait moi j'ai fait, fait des trous là pour pouvoir euh, partir, bloquer les, les pièces que j'usine et euh, j'ai un le zéro il est à en, là je suis juste au dessus de la plaque quoi. Mmh. et euh, je, peux la, je peux la caler dans l'autre sens aussi mettre d'autres euh, cales pour la caler dans l'autre sens et je serai pile au dessus du, du zéro dans l'autre sens aussi Et euh, là, du coup, en préparation, c'est tout ce que j'ai à faire. Donc, après, je peux lancer un, un fichier, un G-code. Donc, le G-code, c'est euh, du, du langage euh, qui est utilisé par euh, l'ensemble des machines à commande numérique, globalement, on va dire. Donc, c'est une suite d'instructions. Euh, globalement, ça va euh, dire euh, soit tu vas à cette coordonnée en ligne droite, soit tu vas à cette coordonnée en arc de cercle. Vraiment, dans les. Et à quelle vitesse ça va voilà. C'est à, à peu près ce que ça fait. Donc euh, moi je fais mes je fais mes pièces, bon je les fais sur SolidWorks, hein, mais on peut les faire sur plein d'autres trucs. Hein. Surtout que là euh, c'est du 25 5 d donc bah, essentiellement faire des profils. Donc en fait même avec un logiciel de dessin 2D, euh, on pourrait faire des pièces. Inkscape hein, on pourrait... on c'est pas vraiment fait pour faire de la pièce mécanique, mais ça marche quoi. Euh, Ça, ensuite j'utilise un logiciel de cam. Je sais toujours pas ce que ça veut dire, Cam. Je... Qui lui vient me transformer donc ma pièce euh, en, en g code. Mm -hmm. Donc Conception il faut que je un mm -hmm. système de machine. Impossible. En fait, en fait, <rire> je pense que c'est un acronyme en, en, ouais, en anglais, ouais. mais c'est en en oui, la même chose. la chose euh, donc euh, je viens lui dire globalement, euh, je viens prendre chacun de mes profils et puis je lui dire, bah, ici euh, tu veux passer à l'intérieur ou à l'extérieur, je vais utiliser une fraise de tel diamètre euh, ou de telle forme, euh, tu vas aller à telle vitesse tu vas faire telle profondeur de passe ma pièce elle fait telle épaisseur je lui dis toutes ces informations là et euh, donc ça, ça me génère le G-code et ensuite j'utilise un autre logiciel plein de du GS, plein d'autres qui existent qui va envoyer ce G-code directement à la carte Arduino et la carte Arduino, elle, elle, elle va déplacer les moteurs Mmh. Là ici, Là, euh... a priori Cam c'est computer edit manufacturing. Voilà. Là ici euh, je viens. Alors c'est euh, quelque chose que j'ai réglé au niveau de, de mon logiciel de CAM, CamBam qui dit euh, au début du programme tu viens de mettre en dehors de la pièce et euh, je viens euh, chercher la hauteur de la fraise parce que je ne sais pas selon la hauteur de la, selon la fraise que je mets selon comment je la reponce euh, dans la défonceuse ou pas et pas toujours à la même hauteur donc j'ai besoin systématiquement de venir euh, savoir à quelle hauteur elle est euh, donc là en fait il attend que je change la fraise donc là c'est déjà la bonne fraise donc je lui dis vas-y continue là il redescend un peu au-dessus du martyr même beaucoup, j'ai mis beaucoup parce que selon euh, comment je place la fraise, je, comme je l'enfonce pas forcément, mmh. euh, toujours pareil, mis un peu large. Et là, je, vais faire donc, je viens faire un contact, euh, j'attends un contact électrique en fait, hein. donc là il vient descendre à vitesse lente, dès qu'il y a contact électrique, il s'arrête, je lui dis bah je suis à telle hauteur, donc là moi j'ai une bague d'épaisseur qui fait pile 10 mm, c'est une bague rectifiée. Mmh. Euh, donc là il, il s'arrête, je lui dis ça à 10 mm et puis ensuite il va remonter. Bon luxe, ça. <rire> bah, en fait ça, ça a aussi un intérêt, euh, là c'est inclus dans le, le G-code. c'est un intérêt, c'est que euh, c'est une machine qui ne permet pas de faire des changements d'outils rapides. Parce que je n'ai pas de réservoir d'outils, je n'ai pas de démontage rapide sur la, sur la fraise. Par contre ça veut dire que CAMBAM lui me permet euh, d'arrêter mon programme en plein milieu, de changer la fraise, de refaire un probe pour savoir à quelle hauteur elle est, donc ça me permet de faire quand même un changement d'outil. Mais t'as passé avec les bagues Tous les outils qu'elle est a la Ouais, moi, bagues, je peux mettre des bagues sur ouais. la fraise pour tout le temps reprendre la même hauteur. Mmh. Je pense que c'est pas mal de refaire un probe. Mais effectivement, ça me permettrait de gagner du temps, parce mmh. que je pourrais descendre beaucoup plus proche de ma bague. Et oui, j'ai vu qu'il y avait cette solution là. Mmh. Hop, euh, donc là normalement il attend que je mette l'aspiration. La, bon, je ne vais pas la mettre parce que c'est une petite pièce et puis c'est pas au point. <rire> Le tuyau de 50 c'est pas assez, ouais. euh, ça aspire enfin, pas grand chose, peu. ça suffit pas. Mmh. Et puis on n'a pas de... Les poids, ils font tout le temps la même longueur alors que la phrase elle fait pas tout le temps la même longueur, enfin ça va pas du tout. Mmh. Donc là il vient redescendre dans le plan de dégagement. C'est pareil au niveau de cam bam, je vais lui dire, euh, ma pièce fait telle épaisseur et j'ai un plan de dégagement. Donc là le plan de dégagement est à 15 mm. Donc là ma pièce ça, ça fait 6 mm, je suis au dessus. Je me remets au 0, zéro, euh, zéro, ce que j'appelle MFT, mmh. là, parce que c'est du bridage MFT, ça. Et euh, là, il pareil, il attend que je lui dise « OK, tu peux repartir <t> ». <'en> Et donc, euh, après, ça fait ça. Donc, de temps en temps, on l'a peut-être euh, pas forcément tout de suite, de temps en temps, elle remonte, mmh. euh, parce qu'il faut laisser des attaches, parce que euh, si je fais tout le contour, d'un moment, bah, elle n'est plus accrochée à, à ma pièce qui est sortie, s se barre. Et ce n'est pas terrible. C'est pour ça Là on les voit les attaches qui restent. C'est bien programmé. elle professeur ici, là, il y a un billet, il y a fait un billet. En fait, il faut la pousser, mais... que ça fraise. Il pas de il, il faudrait qu'il la mette plus court. Parce que plutôt qu'il a continué à vivre. Et puis, c'est euh, un peu plus de mais... Je à Je personne. Moi, ça, Bon. Ben, c'est quand même une belle réalisation. Ah c'est ça me fait une pièce qui a un peu de bavirage à faire, il faut que j'enlève je, proprement les attaches qui restent, mais euh, globalement, euh... voilà après c'est du médium, hein, donc ça fait peu de, de contre-fil, ça fait pas de contre-fil parce n'y a pas de fil dans le médium. Ah, voilà, si on fait du, du contre-plaqué, on n'a pas fait de massif encore, mais euh, plus d'arrachement. Euh, après ce qu'on peut faire pour limiter le film, là on a une fraise, donc une fraise hélicoïdale mmh. qui sort le copeau vers le haut. Là mmh. on a une, une autre qui envoie le copeau vers le bas. Donc j'attends de changer le moteur et compagnie avant de refaire mes tests. Mais mmh. euh, l'idée je pense c'est de, de faire une attaque de.